Bonjour à tous, je suis Richard d'HK Audio et je vais vous présenter le tout nouveau système de sonorisation Polar 10. Le Polar 10 a été conçu pour les musiciens, les animateurs, les DJ et les présentateurs avec trois critères prioritaires définis par notre équipe recherche et développement. Une installation simple, un transport facile et un rendu sonore bien équilibré même dans les fréquences les plus basses. Les systèmes en colonne ont la réputation de manquer de punch dans les médiums et de ne pas restituer une qualité de son homogène pour un clavier ou un lecteur de musique, notamment dans les basses. Le système Polardis est différent. Il comprend un véritable caisson de basse à longue portée qui offre des basses énergiques. Équipés des mots Néodyme, ces haut-parleurs de médiums à haute performance délivrent de puissants bas médiums. Les voix seront restituées de manière naturelle, avec énergie et clarté. Le contrôleur 24 bits et les 2000 watts de puissance du système permettent ainsi de délivrer une réponse propre, même lors de signaux de crête. La dispersion horizontale de 120 degrés du Polar 10 est suffisamment large pour atteindre tout votre auditoire, même dans des salles a priori difficiles à sonoriser. Le Polar 10 est remarquablement peu sensible au Larsen, vous pouvez donc placer votre système derrière l'orateur. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin d'un retour de scène dans la plupart des cas. Au premier abord, le Polar 10 ressemble à un Line array, mais c'est en réalité un système point source. Cela signifie que sa couverture est semblable à celle d'une enceinte traditionnelle. Un son puissant pour les clubs, percutant pour les premiers rangs et plus diffus dans le fond de la salle. Installer le Polar 10 sur une scène surélevée est très simple. Vous pouvez toujours orienter le système correctement en retirant simplement la section du bas de la colonne, qui est en fait une entretoise. Vous éviterez ainsi que votre son soit diffusé au-dessus de votre audience. Le subwoofer du Polardis comprend un mixeur à 4 canaux intégrés pour vous épargner le transport de votre table de mixage à chaque événement. Vous y trouverez deux canaux pour vos microphones ou signaux ligne, un canal instrument pour une guitare acoustique par exemple et un canal aux pour le lecteur de musique. Vous pouvez également diffuser de la musique sur le Polardis via Bluetooth 5.0 avec votre smartphone par exemple. Les contrôles de voix, de master et de niveau de basse sont situés à portée de main. Un menu intuitif donne accès à d'autres fonctionnalités du mixeur qui sont utilisées moins régulièrement. Vous pouvez sauvegarder vos réglages dans 5 mémoires et y accéder en quelques secondes pendant votre événement. Le Polardis intègre le nouveau système de connexion EAS qui rend vos câbles haut-parleurs inutiles. Ce système assure également une connexion physique solide, prévue pour éviter le vacillement des composants. L'installation et le démontage sont un modèle de simplicité. D'ailleurs, le Polar 10 est aussi livré avec une housse de protection rembourrée, pour les deux éléments de la colonne et une housse protectrice pour le subwoofer. En résumé, le Polar 10 allie une qualité audio exceptionnelle à un grand nombre de fonctions pratiques et un maniement très simple. Le tout pour un prix étonnamment abordable. N'hésitez pas à aller découvrir ce système chez votre revendeur HK Audio. Vous pouvez également trouver toutes les informations et toutes les caractéristiques techniques du 10 en ligne sur hkaudio.com. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite